mon garçon il faut regarder ça tu vois tu vois tu vois quoi tu vois tu regardes. faut bien regarder, mon garçon. Monsieur Moumouni, faut bien regarder. C'est cette bougie-là qui fait sortir la jambe, qui appelle la jambe. Les chaleurs au sang. faut bien regarder. C'est avec cette bougie qu'on va voir. Il faut bien regarder, monsieur Moumouni. faut bien regarder. Il faut regarder, faut regarder, faut bien regarder, faut bien regarder. Tu vois, rien que d'habiller neuf de BTM Il faut bien regarder. -ce que tu es en train de compter toi même faut bien compter monsieur moni faut bien regarder si possible je vais encore plus de 1 je veux encore plus de 1 faut bien regarder Est ce que tu vois rien que des milliers de 10 000 francs bien regardé tu vois continue de moi je vais t'aider avec le portefeuille oh, c'est ça comme ça je vais brûler ça Deixa eu ver